Le sur un le sur C'est Je de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 machine à laver le linge souffler une grande bouffée de fumée fermer avec précipitation et précaution le lave-linge et faire tourner la machine tu vas laver un écran de fumée ouvrir la machine à laver le linge souffler une grande bouffée de fumée fermer avec précipitation lave -linge et précaution le lave-linge et faire tourner la machine tu vas laver un écran de fumée ouvrir la machine à laver le linge souffler une grande bouffée de fumée fermer avec précipitation et précaution le lave-linge et faire tourner la machine mm -hmm. tu vas laver un écran de fumée tu vas, tu, tu tu tu puis, tu vas laver ouvrir la machine à laver le linge la vas, la et faire tourner la, la machine, le la lave-linge et faire tourner la, la, la machine, le la, la, lave-linge et la faire la et tourner la machine. Ouvrir la machine la, à laver la, la le linge. Soufflez une grande à laver les Tu vas laver, fermer à laver, tu vas Et précaution. Le lave-linge et faire tourner la machine. Et faire tourner la machine. Et faire tourner la machine. Et faire tourner la machine. Faire tourner la machine. Et faire tourner la machine. Et faire tourner la machine. Tu vas laver, tu vas laver.